Du, du... du... Deux... Le... Et bonsoir à tous les Australiens, c'est Gabriel aujourd'hui, on se retrouve donc après une longue absence et oui j'ai eu un petit problème de l'icebox, donc euh, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire la vidéo plus tôt. On se retrouve donc pour les cartes reçues du mois d'août. Avec donc le premier, euh, le premier colis que j'ai reçu de, de mon ami euh, Laura Carl, alias la magicienne. Où on va. Je vais vous montrer un peu ce que, ce que j'ai reçu. Alors bien sûr, euh, je vais en garder une, quelques-unes. Je vais en garder quelques-unes quand même. Euh, après, le reste, ça sera dans le trade Binder du mois de... Ben, du mois de septembre, hein, parce que je crois que le trade Binder du mois d'août, je l'ai fait déjà. Je crois que je l'ai fait déjà, le trade Binder du mois d'août. Il faudra que je vérifie. Donc, on y va du I Yazi Mal du Yangzing. Donc, c'est là si vous la voulez, je l'ai pris ex exceptionnellement pour, pour, pour débarrasser mon ami Laura. Et peut-être que peut-être qu'un de ces quatre là, peut-être que je me ferai le deck on sait jamais. Un triceratops organique que je garde. Golem au masse, Aztec Chronomal, Donc j'en ai eu deux. Donc c'est super. Ça c'est pareil, ça fait peut-être partie. Ça, ça fait partie des cartes que je pourrais échanger. Tetris, la dièse de la lumière, que je n'ai pas gardé parce que mon deck elf il est assez compliqué comme ça. Lance des chevaliers fantômes, donc, que j'ai pas gardé du tout. Sacrifice inutile, que j'ai gardé parce que j'en ai besoin. Chambre ténébreuse du cauchemar, donc, ça j'ai pas gardé du tout. Usine de production des masses. Des ténèbres, que j'ai pas gardé du tout. À part si je me fais de la Terre du jugement dernier. Voilà. Alors celle-là, celle-là, je jamais eu et je suis vraiment contente d'avoir. Je ne sais pas si je vais la garder ou pas, mais pour le moment, c'est le vendeur de cercueil. Qui est super bien. La colère du dragon, qui est super intéressante aussi. Alors celle-là, j'ai pris parce que le deck héros de la dessinée, les amis, faites attention parce que ça, ça va ressortir. Parce qu'il va y avoir des nouveaux héros de la dessinée qui vont sortir. Si vous avez su l'animer, ça va ressortir. Donc Et celle-là, je l'ai jamais eu. Donc celle-là, je vais la garder pour le moment. Soldat, dragon du l'ultime destinée. Et oui. Parce que celle-là, elle est trop trop belle. Après, homme oiseau de feu, héros élémentaire. Pareil. Diapason des ténèbres. C'est génial parce que il m'en fallait, euh, fallait un. Après, elle m'a envoyé trois prismes. Héros et des éléments en gold. Donc celle-là, je vais pas les garder. Mais si vous les voulez... Je, je vous les échangerai Fleur Synchronique Donc celle-là c'est, euh... celle là elle est pas mal pour faire une invocation euh, Synchro de niveau 4 Donc je vais la mettre de côté Et après donc Gardia KS, gardien Trice Guardian Elma. Donc ces trois gardiens-là, je vais les garder parce que je vais peut-être me faire le deck fun Gardien Et ensuite, Super Défense de Lio Je vais le garder parce que c'est mon signe astrologique Donc euh, les amis, donc n'hésitez pas à de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, moi j'ai le faire. Et puis on se retrouve euh, très bientôt. Donc alors sachez quand même que dans deux jours c'est mon anniversaire. Donc j'aurai 29 ans. Donc si vous souhaitez m'envoyer des cadeaux pour mon anniversaire, mettez-le dans, le, dans mettez-le comme euh, par message sous, sous cette vidéo uniquement. On se retrouve le 18 pour faire l'ouverture de, des hotbox. Et il y aura peut-être une surprise, on ne sait jamais. Donc sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao tout le monde.